Endormi de depuis plusieurs heures maintenant, Michael se retrouve sans le savoir dans un aéroport. Tout y a été organisé pour que Mesmer puisse tranquillement embarquer Michael dans un avion, alors que Michael est sous hypnose depuis plus de 3 heures. L'avion décolle et quitte l'aéroport de Paris. Cache au Maroc que l'avion atterrit enfin à 10h30 après 3 heures de vol. Michael, plongé en plein sommeil, dort maintenant depuis plus de 7 heures. Et n'oubliez pas, il peut toujours être à Paris dans son lit d'où est Michael ne verra pas les caméras. Il est 15h. Michael dort maintenant depuis plus de 12h. Il est temps de le réveiller. Mais quelle va être sa réaction quand il ouvrira les yeux en plein milieu de cette place de Marrakech où se mêlent commerçants ambulants, dresseurs de singes et charmeurs de serpents aïe, aïe. S'endort en France et se réveille au Maroc. Partie quatre. Je suis Ah, Adam. français. Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes français Oui, je suis citoyen français. Vous avez des papiers, c'est mon cerveau. Qu'est-ce que c'est je suis fort, Adam. Je ne sais pas, Je sais pas, monsieur. Dieu, je sais pas... C'est pas... encore comment ça vous savez pas... Je sais pas... sais pas... Non, non, alors, il faut pas qu'on vous laisse... Allô Ça va ça va ça va ça, ça va. ça, va... ça. attendre du rapport, la s'il vous plaît. Je peux... voir. qu'est-ce qui se passe Vous faites Michel ça va Qu'est-ce que vous faites Michel la oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben moi, je suis venu ici pour euh, en vacances, comme ça. Tu n'avais aucun souvenir de ce qui se passe aujourd'hui, Michael? Aucun souvenir? Non? Attendez, nickel. Je pense que ça, c'est assez duré. Okay. C'est chaud, hein? Qu'est-ce que vous faites en, en pyjama? C'est votre pyjama, ça? C'était... Euh... <rire> Fermez les yeux, Michael. fermez les yeux, votre tête est lourde, debout, vous dormez, dormez, dormez, maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, Michael. au compte de trois, vous allez vous éveiller, vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Vous allez en rire, vous allez être fiers de vous, car nous, nous sommes très fiers de vous. Tous les souvenirs vont remonter, vous allez vous souvenir de toute la journée qui s'est passée aujourd'hui. Alors, attention, un, deux, trois, on s'éveille maintenant, on s'éveille.